Bon bah du coup, euh, comme euh, vous pouvez le voir, j'ai refait une pièce, une pièce de bois, j'ai coupé, alors bien sûr j'avais pas les épaisseurs qu'il fallait, j'avais pas les largeurs qu'il fallait, donc j'ai refait euh, un collage, et je me retrouve avec la pièce qui va bien. J'ai refait une pièce de bois, euh, alors je vais vous montrer l'ancien... Euh, L'ancien travail de Gorée que j'avais fait. Comme je vous l'avais dit, je vous le montrerai. Voici le résultat. Alors, je l'ai recoupé. Hein. Pourquoi je l'ai coupé Pour le garder en mémoire. Pour l'avoir toujours dans mon tonnerie. Pour me souvenir qu'il ne faut pas travailler vite. Travailler vite, on fait des erreurs. Alors, voici la preuve. Donc, alors, alors vous voyez, ça, ça c'est caca. Donc, du coup, j'ai refait une pièce de bois, comme je vous le comme je vous l'expliquais, donc du coup c'est du Sipo, c'est un Sipo qui vient du Congo, et le Congo j'ai passé une petite partie de ma vie, donc je trouvais ça intéressant d'y intégrer un morceau de bois d'un pays où j'étais allé. Il est beau, il n'est pas aussi beau que le noyer, mais euh, pour la petite histoire, le noyer je pas assez, j'en avais pas assez vu que j'ai fait cette boulette là, euh, bah, je pouvais pas avoir un bout de noyer de cette épaisseur là, bon bref c'est pas grave, j'ai trouvé la solution, le cipo, le cipo du Congo, c'est du bon bois alors, pour ne pas refaire la erreur, je me suis entraîné, j'ai fait une petite pièce d'essai alors, je me suis un petit peu foiré, Voilà. il y a un petit désaffleur là, c'est normal la pièce est un peu plus épaisse que ce morceau là, faut Pas de. Voilà. donc je pense que l'essai est réussi maintenant je vais transposer ça là dessus, je vais essayer de refaire la même alors le sipo, je ne me souviens plus comment il réagit au niveau de l'entaille. Bah, je vais voir. Et ce qui est bien, c'est que là j'ai le droit de me tromper 4 fois. J'ai fait un morceau en conséquence. Donc euh, j'ai de la marge. Donc c'est parti. Je coupe. Alors je coupe. Euh, je coupe, je ne sais pas si je vais filmer, est-ce que j'ai honte en fait. <rire> non, enfin, oui, je vais on verra. Regardez, c'est tracé, c'est joli. Alors maintenant, il faut que je fasse attention quand je vais descendre tout ça. Ah, la scie japonaise je n'ai que des scie japonaises je... donc je descends tout ça tranquillement alors faut pas être pressé il faut prendre son temps il faut y aller tout doucement pas manger les traits enfin essayer de, de s'en rapprocher le plus possible et euh, il faut être sûr de son coup en fait Juste histoire de démarrer sur le trait, parce qu'il y a un trait, un trait de coupe qui doit faire deux coupes. Je ne sais pas si je suis clair. Enfin euh, bref, vous verrez. Maintenant, je coupe les arrasements, je laisse un petit peu de matière. Je reprendrai au ciseau tout doucement. Euh, ce petit arrasement, j'ai pas envie de me foirer la je prends pas de risque ensuite je dégage ces morceaux de bois en trop là, entre les, les queues intermédiaires et celui-ci qui va me permettre d'avoir un beau double queue d'aronde je sais plus comment ça s'appelle, ça, ça porte un nom, euh, en vrai, bref normalement ça devrait être joli je me suis aidé d'une ai petite perceuse un petit forêt pour pouvoir passer ma lame c'est vachement plus simple je vais descendre au ciseau droit euh, sur les arrasements des interqueurs je sais pas comment on dit encore une fois moi les termes euh, j'ai vraiment un gros problème avec ça pourtant j'ai appris hein. euh, donc je descends les arrasements propres de façon à ce que ça soit tout aligné sauf bien sûr ces deux là euh, je coupe ces petits morceaux qui traînent là et ensuite et euh, eh ben on fait la projection en vue de dessus Enfin, en dessous, je ne sais pas si je suis prêt. Encore très encore très très explicite sur ce coup-là. Je me mets comme ça. Oups. Je me cale, je serre la pièce de bois et je viens tout doucement reporter avec l'aide du tranché les fameuses queues d'aronde. L'important, si vous n'êtes pas gouré ici, si tout est propre, tout est bien aligné, tout est bien droit, tout est bien perpendiculaire, théoriquement, ça, c'est un jeu d'enfant. Voilà. Et le creusage aussi. Le nettoyage, creusage, nettoyage, normalement, si c'est bien tracé ici, si c'est bien propre ici, ça sera normalement nickel. Alors, pour preuve, hein, je vous le remontre. J'ai... Euh, particulièrement soigner mon traçage et soigner mes découpes, soigner mon nettoyage à l'intérieur de mes interqueues et ça a donné ce résultat là. Donc il n'y a pas de raison que sur cette pièce de bois je n'arrive pas à faire exactement la même chose. Je touche du bois, je touche de la peau de singe, normalement ça devrait faire. puh puh da ça y est, les petites quenottes là, et eh ben elles sont dégagées, je vais pouvoir attaquer à la partie, celle qui va venir s'emboîter là, euh, rien de spécial, hein, le plus délicat c'est le traçage encore une fois, faut pas se bourrer, c'est le truc primordial, alors ça y est le plus dur est passé le traçage est réalisé le reportage à la verticale de mes queues d'aronde est retracé sur le morceau de bois de couleur un peu plus sombre du cipo pour rappel le plus facile ça va être maintenant d'enlever la matière pour pouvoir faire entrer ces fameuses queues d'aronde dans ce bloc donc je vais m'aider encore une fois déjà dans un premier temps de la scie japonaise tracée, ensuite direction de routeur boss pour enlever le maximum de matière ensuite si tout se passe bien, c'est du fignolage, c'est que des rigolades. Ben, j'ai envie de vous dire que ça va rentrer. Voilà. Alors pour la petite histoire, j'ai refait cette pièce-là, pièce, -là. Euh, pièce euh, définitive. Mais il y avait un petit jour, ça me posait souci. Donc j'ai refoutu un coup de scie et j'ai recreusé Ouais. Je sais, je suis un peu, euh, je suis un peu ma boule. Mais bon, donc je préfère refaire, quitte faire du temps c'est pas bien grave de toute façon je suis pas payé pour euh, maintenant on va voir si ça rentre dedans alors à première vue oui alors j'ai dégraissé légèrement mes queues d'aronde à 45 degrés sur 2 mm histoire que ça rentre parfaitement euh, je ne pas plus les dégraisser sinon ça fait ça fout la merde surtout si je dois faire refaire une pièce Bon bah, il manque euh, un centimètre à rentrer, euh, tout doucement, il faut enlever de la matière tout doucement, pour ne pas avoir un jour de dingue, donc euh, ça arase parfaitement, ça y est la pièce de bois correspond parfaitement avec son empreinte de l'autre côté, vous verrez le résultat qu'à la fin, Ah eh oui parce que je vous ai déjà montré euh, dans la dernière vidéo comment c'était pourri, donc là je vous laisse la surprise de voir le plateau complètement terminé, j'ai tracé du coup les trous qui vont me servir à pouvoir accueillir la presse debout. J'ai tracé les deux trous qui vont recevoir les chevilles métalliques, les tyrans métalliques. Et je vais passer tout de suite à la perceuse à colonne pour percer tous ces petits trous. Alors il faut que je fasse attention, bien évidemment. C'est du perçage. Je ne vais pas le filmer, ça sert strictement à rien. Là, c'est. Euh, on arrive quasiment au bout de, euh, du plateau, enfin des plateaux d'établi. Alors ça y est, mes petits trous étaient percés sur euh, la partie qui va venir recevoir la partie qui va recevoir la presse de côté, donc la presse de debout, ensuite voilà, la presse debout vient ici il ne reste plus grand chose à faire c'est cool vous en êtes arrivé ici ça veut dire que là vous êtes quasiment sur la fin euh, ça joint bien les arrasements sont bien bon, alors, pour l'instant derrière c'est pas top parce que je suis un petit peu en surépaisseur. donc je vais devoir raboter par la suite Mais ça c'est pas un problème ça se fera sur la fin à la finition euh, là c'est parti je vais marquer mes trous donc me reste à tracer les traits ici pour les prolonger pour pouvoir y fixer les deux tiroirs métalliques donc vous aviez vu le, la, la réalisation du tenon mortaise que j'avais fait sur l'autre pièce de bois donc tu vais pas la remettre dans cette vidéo c'est complètement ridicule vous avez vu comment je faisais une mortaise à l'aide de la défonceuse c'est exactement la même chose euh, me restera juste à faire attention à bien placer ces petits pions, pions. je vais euh, Tracer les emplacements où je vais devoir mettre des dominos pour pouvoir venir serrer la dernière pièce sur le plateau d'établi, sur le dernier plateau d'établi. Donc, il n'y a rien de très compliqué, comme d'habitude, c'est un traçage, il faut être précis. Euh, et après, c'est la machine qui fait le reste. J'ai fait tous mes trous pour les dominos, je vais passer à la partie collage, je ne la filme pas, ça sert strictement à rien. C'est euh, gâcher du temps pour rien. J'ai mis, euh, comme vous pouvez le voir, Quelques serre-joints. Alors, je peux vous garantir que ces serre-joints-là, c'est pas de la rigolade. Euh, ça sert, mais ça sert très, très, très fort. Bon, je vous cache pas que je suis assez content. Ça commence à avoir de la gueule. Je vais réaliser les mortaises pour pouvoir accueillir les tenons des quatre pieds. Donc, euh, ils sont déjà tracés. Je vais les usiner à la défonceuse. Ça commence à bien rendre cette histoire. Bah oui. j'ai commencé à faire seulement un départ de sur mes mortaises et je suis passé sur l'autre ça, ça m'évite d'avoir à dérégler mon guide pour pouvoir avoir mes 30 mm ici c'est à dire que là je suis euh, je, ne, je ne dérègle pas ma défonceuse ça me permet de toujours avoir la même cote sachant que mes tenons leur épaulement est à 30 mm donc si je suis bien réglé normalement il n'y a pas de souci donc je préfère prendre mes mortaises euh, en plusieurs fois plutôt que d'avoir à dérégler et à régler à chaque fois sur chaque mortaise alors chacun fait comme il veut c'est uniquement pour avoir une précision euh, sans faille. normalement sans faille. donc Je vais mes quatre mortaises exactement de la même façon en m'aidant d'un gabarit pour pouvoir descendre mon ciseau parfaitement à la verticale ça me permet d'avoir des, des, des mortaises bien propres le fond de la mortaise est lui forcément parfaitement plat avec la mèche de défonceuse si votre défonceuse est bien embutée normalement ça sera plat dans le fond donc là je vais bien les taper dans le fond et je vous montre ensuite le positionnement des mortaises sur leur tenue donc allez on va claquer ça là-dedans. Pas de jeu. Ok. Je vais passer à la deuxième partie du plateau. Je vais faire les entailles comme j'ai fait pour celui-ci. Et je vous reprends après. ça je vais chier ma gueule c'est horrible à bouger mais par contre euh, là le pied n'est pas chevillé il n'est pas, pas serré ça, je vous garantis que ça bouge pas hein. et je pense que ça ne bougera jamais après les portaises place à l'installation de la presse debout elle vient coulisser comme ceci dans ces deux rails que je vais devoir euh, enfoncer un peu plus dans le bois donc je vais devoir réaliser deux rainures arrêtées de façon à la rentrée légèrement de euh, je ne sais plus combien de millimètres ça fonctionne plutôt pas mal alors ça couine, hein, c'est la poignée là qui n'est pas terrible en fait c'est un bloc d'aluminium sur un bout de ferraille donc forcément ça engendre des, des frictions qui sont pas très agréables à l'oreille maintenant il me reste un truc à faire c'est la dernière rainure ici voilà, sur la partie avant en dessous du plateau pour pouvoir accueillir l'homme mort ou le dead man sur les plans donc le Deadman c'est l'espèce de pièce qui vient circuler, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo qu'avait fait Samuel Mamias sur le truc euh, hyper euh, design qu'il avait fait pour pouvoir porter euh, des pièces sur le côté de son établi avec plein de trous euh, Et ben c'est ça, ça s'appelle un Deadman, alors le Deadman c'est la version anglaise, normalement on dit un homme mort, alors euh, ouais c'est euh, une aide à la portée La fameuse petite rainure qui va accueillir l'homme mort est réalisée. Maintenant, je vais appeler mon épouse pour m'aider à reposer. Et ça sera la fin de cette vidéo. Donc, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un commentaire. J'essaye de répondre à tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager ces vidéos. Et cliquer sur le petit pouce j'aime ou j'aime pas. C'est à votre libre choix, bien sûr. Je voulais aussi revenir sur un point sur les deux dernières vidéos. Je tenais spécialement à vous remercier pour tous les commentaires, pour les marques d'affection que vous m'avez apportées. Ça m'a fait très très très plaisir. Donc merci à vous tous. Donc pour récapituler, la petite cloche, on s'abonne, on partage et on like. Allez, ciao les amis, à bientôt. Et surtout n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne. C'est good